Nous aurons ensuite une discussion en groupe avec les gagnants, animée par deux de nos anciens gagnants. Cette présentation sera suivie d'une brève séance de questions et réponses avec les commanditaires des prix. Cette cérémonie de remise des prix est virtuelle cette année, en raison des restrictions de voyage et de rassemblement dues à la COVID-19. InGenium gère le Musée de l'Aviation et de l'Espace du Canada, le Musée de l'Agriculture et de l'Alimentation du Canada et le Musée des Sciences et de la Technologie du Canada, tous situés à Ottawa. Les trois musées ont une forte présence en ligne à la fois éducative et divertissante, que nous mettons à profit pour soutenir les familles canadiennes qui restent à la maison et en sécurité. Il ne fait aucun doute que notre monde a traversé une période difficile. Les scientifiques et les chercheurs s'efforcent de comprendre et de contenir la COVID-19, et nous espérons trouver un vaccin. Les cinq jeunes que vous rencontrerez ce matin excellent dans un ou plusieurs des domaines de STIAM. Science, technologie, ingénierie, art ou mathématiques. Ils commencent tout juste à s'engager dans la voie qu'ils ont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 Oui, nous avons besoin que les jeunes Canadiens soient enthousiastes à l'égard des domaines de STIAM et qu'ils y excellent. Nous avons également besoin qu'ils continuent à bâtir, comme nous tous, un monde compatissant et inclusif. Ce dont nous avons d'ailleurs été témoins depuis que la pandémie de COVID-19 a pris le dessus de nos vies, des Canadiens qui s'entraident et se soutiennent partout au pays. Nous espérons que chacun, y compris vous qui regardez ceci aujourd'hui, trouvera sa propre façon de poursuivre STIAM, et de le donner au suivant, à votre manière. Chaque lauréat du prix Horizon STIAM, présenté par le CRSNG Ingenium, reçoit 25 000 pour ses études postsecondaires dans les domaines des STIAM. Les cinq commanditaires des prix qui se joignent à nous aujourd'hui sont le CRSNG, c'est-à-dire le Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada, INSPIRE, Lockheed Martin, Syncrude et la Fondation Ingenium. Nous sommes très fiers de travailler avec ces commanditaires des prix, car ils s'engagent à soutenir la prochaine génération canadienne d'innovateurs en STIAM dans leurs activités visant à façonner un monde meilleur pour les générations à venir. Voici maintenant les lauréats des prix Horizon STIAM de cette année. Présenté par le CRSNG Ingenium, il s'agit de Nicolas Flowers de hopedale Nunatsiavoud, Terre-Neuve et Labrador, Sassan Hayder d'Oakville, Ontario, Ontario. Angeline Lafleur d'Ottawa, Ontario, Katia Garrow Jones de Sudbury, Ontario et Anjali Narantiran de Toronto, Ontario. Regardons maintenant cette courte vidéo pour en savoir plus sur ces jeunes Canadiens accomplis.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 Le travail que tu fais pour promouvoir la culture Inuit et les sciences est incroyablement précieux. Ce croisement de la compréhension de la science sera important pour un avenir plus durable. Sasan, continue à utiliser tes compétences en matière de résolution de problèmes pour redonner à ta collectivité. Notre société a besoin de leaders plus engagés comme toi. Angéline, bravo de mettre la science au service de la santé mentale et continue à prouver que les filles ont tellement leur place en science. Katia, ton énergie, ta passion et ta volonté à relever de nouveaux défis apportent une énorme contribution aux communautés éloignées grâce à ta formation en ingénierie des structures. Anjali, ta curiosité, ta créativité et ton amour de l'apprentissage te mèneront loin. Continue à inspirer d'autres jeunes femmes à atteindre de nouveaux sommets technologiques. Bravo à vous cinq! et à tous les autres que vous représentez. Vous êtes des modèles et des moteurs qui nous poussent, nous les plus vieux, à faire mieux. Merci beaucoup. Merci au ministre Guibault d'avoir pris le temps d'envoyer ces messages inspirants à chacun de nos gagnants. Apprenons-en un peu plus sur les lauréats des prix Horizon STIAM Ingenium CRSNG de cette année. Accueillons deux anciens lauréats des prix Horizon STIAM, Ella Chan à Victoria en Colombie-Britannique et Thomas Imbo Nepton à Saint-Honoré au Québec. Ella et Thomas, c'est à vous. Merci Christina pour l'introduction. Bonjour et bienvenue à vous tous à notre première célébration virtuelle des prix Horizon STIAM. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui pour cette merveilleuse célébration. La majorité de la conversation se déroulera en anglais, mais pour ceux qui le désirent, vous pourrez évidemment poser vos questions en français. Nous sommes actuellement confrontés à une situation sans précédent. Il est regrettable que nous ne puissions pas nous réunir en personne aujourd'hui pour vous rendre hommage. Mais Thomas et moi sommes très enthousiastes à l'idée de cette première table ronde virtuelle d'Ingenium, et nous espérons que vous l'êtes aussi. Nous sommes ici aujourd'hui pour vous présenter les lauréats prix Horizon STIAM 2020. Ayant déjà vécu cet événement, Thomas et moi savons exactement ce que vous pouvez ressentir. Vous devez être tellement excités et fiers de vous. Avant de commencer notre conversation, nous aimerions savoir comment vous tenez le coup pendant cette crise liée à la COVID-19. Comment passez-vous votre temps? Et que faites-vous? Commençons par toi, Nicolas. Bonjour. Ces derniers mois, j'ai surtout suivi mes cours en ligne afin de terminer ma douzième année. Parallèlement, j'ai travaillé sur divers projets, dont une foire scientifique provinciale virtuelle à laquelle j'ai participé et la foire scientifique nationale en ligne qui en est issue. J'ai également travaillé sur un rapport d'archéologie que je présenterai bientôt à ma collectivité. C'est vraiment intéressant. Et toi, Angéline? Je passe mon temps à travailler surtout sur mes travaux d'école j'aimerais vraiment souligner l'effort de tous les enseignants pour assurer qu'on continue à apprendre euh, comme si on était en salle de classe. Mais j'ai aussi eu le temps pour faire Deux projets personnels euh, qui comptent beaucoup comme moi, pour moi. Désolée. Euh, donc, commençant par euh, continuer sur travailler sur ma certification de technologie informatique et réseautique nommée CompTIA et POS. Donc, j'ai passé le premier examen euh, en février. Mais là, maintenant, euh, je me prépare pour passer le deuxième examen lorsque la période de confinement est terminé. Et le deuxième projet sur lequel je travaille, c'est mon projet de programmation pour créer euh, une application web euh, nommée Planet pour aider pour la santé mentale et réduire la procrastination. Donc, je suis en train de travailler sur prendre mon prototype créé durant le programme Technovation et le rendre une réalité en utilisant les services Google. On dirait bien, On bien que le tu le te le gardes occupé. Sasan, qu'est-ce que tu as fait de ton, de ton côté? côté? Je pense que je n'ai jamais eu autant de temps libre auparavant, alors je me concentre à apprendre autant de nouvelles choses que possible. J'ai essayé de jouer de la guitare, de cuisiner, ce qui s'est avéré beaucoup plus difficile que je ne l'aurais cru, et j'en profite pour lire, me détendre et travailler sur des projets. L'un des projets que j'ai commencé il y a quelques semaines consiste à construire une voiture robot contrôlée par mes ondes cérébrales. J'en suis donc très enthousiaste. Cela semble être un projet incroyable sur lequel travailler pendant cette période. Et de ton côté, Angélie, Désolée, je crois qu'on ne pouvait pas entendre Angélie. À ton tour, Katia, qu'as-tu fait? C'est vraiment difficile de ne pas pouvoir voir tous mes amis. J'ai travaillé à temps partiel chez Home Hardware. J'ai aussi été occupée par des travaux scolaires, la peinture et la lecture de romans. Merci. Angélie, voyons si nous pouvons t'entendre maintenant. Génial! En plus de mes travaux scolaires et de tous mes examens de niveau avancé, j'ai commencé à travailler sur quelques projets pour apprendre et profiter de ce temps libre supplémentaire dont je dispose. J'ai donc lancé un balado appelé « 2020 Show », dans lequel je parle avec des dirigeants de diverses industries pour essayer de comprendre à quoi ressemblera le monde après 2020. Jusqu'à présent, j'ai parlé à des PDG, des fondateurs, des investisseurs en capital risque, et je suis très excitée à l'idée de continuer à parler partager mes apprentissages et mes conversations avec d'autres finissants qui ne savent pas non plus ce que nous pourrons faire en ces temps très incertains. J'ai aussi beaucoup lu. Ce matin, j'ai terminé un livre intitulé « Code of Capital » qui se concentre sur le rôle de la loi dans le codage du capital. C'était donc un livre vraiment très intéressant. Je lis un livre par semaine, donc c'est une très bonne occasion de grandir et d'apprendre, ce que je n'aurais pas pu faire autrement. On dirait que vous utilisez tous cette occasion pour améliorer vos compétences et aussi pour essayer de nouvelles choses, ce que je trouve fantastique. Personnellement, j'ai également suivi des cours en ligne et travaillé sur de nouveaux projets de vulgarisation scientifique. À toi, Thomas. Euh, pour ma part, ce fut très agréable de retrouver ma famille après plusieurs mois passés loin de la maison. Euh, je passe la majorité de mon temps sur un projet de recherche que j'effectue actuellement avec l'université locale, puis également, je passe beaucoup de temps euh, avec ma famille. Pouvez-vous partager avec nous quelque chose d'amusant et d'intéressant sur vous? Quelque chose auquel le public ne s'attendrait pas et qui pourrait nous surprendre? Par exemple, je suis très athlétique et je joue au soccer depuis l'âge de quatre ans. Je pense que le sport apporte un équilibre dans ma vie et qu'il a pris une place très importante dans ma réussite en sciences. Et toi, Ella, j'ai aussi fait du sport, mais pas dans le sens habituel du terme. Au cours des deux dernières années, pendant mes études à UBC, j'ai fait partie de l'équipe de Quidditch, juste pour le plaisir de faire une activité parascolaire tout en l'équilibrant avec les sciences. Et toi, Katia? J'ai fait du patinage artistique de compétition pendant plus de 13 ans, et j'ai réalisé beaucoup de mes objectifs, comme passer mon niveau or. Je suis aussi l'ambassadrice pour les jeunes de l'organisme I Love First Peoples dans ma région. Il aide à offrir des fournitures scolaires aux jeunes des Premières Nations qui vivent dans des collectivités isolées du Canada. Cela semble fantastique. Nicolas, qu'est-ce qu'on ne sait pas sur toi? Au cours de l'été 2021, je ferai une présentation au World Link World Archaeology Congress avec mon ami, avec qui j'ai travaillé en archéologie à Hopedale au cours des deux dernières années, et nous ferons une présentation sur l'importance de l'identité des Inuits. Ce congrès mondial aura lieu à Prague, en République tchèque. Cela ressemble à des projets de voyage passionnants. Angélie, je suis une véritable accro des sciences. Enfin, je ne sais pas si c'est réellement nouveau. J'aime construire plein de choses qui peuvent résoudre des problèmes aléatoires que j'ai. Le week-end dernier, j'ai construit un réveil à base d'eau qui me verse de l'eau sur la tête tous les matins à 6 heures. Mes amis pensent que je suis folle, mais au moins je me réveille maintenant. C'est certainement une façon différente de se réveiller. Angéline, qu'est-ce qu'on ne sait peut-être pas sur toi? Donc, je viens juste de dire en coréen, bonjour, je m'appelle Angeline et j'apprends le coréen. Donc, depuis 2017, euh, j'ai commencé à apprendre cette langue, au début de façon autodidacte, mais ensuite, j'ai joint un cours de coréen accrédité avec euh, mon conseil scolaire. Et ça a été une merveilleuse opportunité d'apprendre plus au sujet de la culture, puisque c'était la culture qui m'a intéressée originalement à apprendre la langue. J'ai eu l'occasion de faire plusieurs projets, comme des présentations orales et textes écrits en coréen. Et euh, pour... Euh, Continuer ce projet, je planifiais voyager en Corée du Sud cet été, mais cela va de, malheureusement devoir être rapporté à plus tard à cause de la situation du COVID-19. C'est génial. Okay. Et Sasan, qu'as-tu d'amusant à nous raconter sur toi? J'aime l'aventure et j'aime tout ce qui se passe en plein air. L'hiver de ma dixième année, notre école nous a organisé un voyage de camping d'hiver et j'ai habité dans un igloo pendant quatre jours. Et bizarrement, j'ai adoré ça. Depuis, je suis accro à l'aventure et au plein air. Vous êtes vraiment incroyable. Alors, Sasan, comment as-tu réagi en apprenant la nouvelle? Raconte-nous tout. Je n'y croyais pas. J'ai dû relire and le courriel plusieurs fois, et lorsque j'étais certaine que c'était vrai, real, je me suis précipitée en bas pour le dire à mes parents. Ils étaient vraiment très excités. Je suis really vraiment très excited. reconnaissante de cette occasion. So really Angéline, comment as-tu réagi? Euh, j'étais surprise, reconnaissante, mais surtout vraiment excitée parce que vivant à Ottawa depuis que je suis jeune, les musées ingénieurs ont toujours eu une très grande importance pour moi. Je visitais souvent les musées lorsque j'étais jeune pour apprendre de plus en plus à propos des STIEM et c'est une des raisons pour laquelle j'aime les STIEM aujourd'hui. Donc gagner ce prix fut vraiment euh, une expérience très euh, inspirante et enrichissante pour moi. Euh, ça me, vraiment important parce que ça euh, et la fondation Ingenium a eu un impact sur moi depuis un jeune âge et je veux maintenant avoir un impact sur d'autres jeunes en étant ambassadrice de STIAM. Wow. wow. Et, et toi, Nicolas? Plus... Désolée, quelle était la question déjà? Comment as-tu réagi en apprenant la nouvelle? Parfait, merci. J'étais super excité et incroyablement surpris. Lorsque j'ai appris la nouvelle et à partir de ce matin-là, je me suis rendu compte à quel point il est important pour moi de continuer à être un ambassadeur dans ma collectivité dans les domaines de STIAM. Et toi, tu as réagi comment, Anjali? J'étais aussi super excitée. honnêtement. Je ne savais pas non plus si c'était vrai. Mais en fin de compte, j'étais très reconnaissante d'avoir cette occasion et je suis impatiente de voir ce que mes études secondaires me réservent. Et enfin, Katia, comment as-tu réagi? En fait, je rentrais du travail et ce sont mes parents qui m'ont annoncé la nouvelle. J'étais tellement en état de choc que je n'arrivais pas à croire que j'avais gagné un prix aussi incroyable. J'étais si heureuse. Je me souviens aussi du moment où j'ai eu la nouvelle pour les prix. C'est une période incroyablement excitante et je suis si heureuse pour vous tous. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve que la célébration des prix Horizons-Diam de cette année revêt une importance particulière pour moi. Elle nous ouvre les yeux sur les rôles plus cruciaux que les domaines des STIAM jouent dans notre société. Et je voudrais profiter de cette occasion pour remercier une fois de plus nos commanditaires qui soutiennent ce programme. La Fondation InGenium, le CRSNG, Inspire, Lockheed Martin, syncrude nous sommes très reconnaissants de votre soutien au domaine des STIAM. Je crois que tous ceux d'entre nous qui ont eu l'occasion de recevoir un Prix Horizon STIAM devraient agir comme ambassadeurs des domaines des STIAM à l'avenir et poursuivre des études dans ces disciplines. Tu ne crois pas, Thomas? Tout à fait. Euh, par contre, souvent, les domaines des STIAM peuvent paraître très intimidants pour certaines personnes. Mais en réalité, tous les membres de la table ronde s'entendent pour dire qu'il n'est pas nécessaire d'être un gourou de la science des fusées pour vouloir faire carrière en STIAM. Que suggéreriez-vous à un jeune qui n'a pas confiance en lui dans le domaine scientifique, mais qui pourrait tout de même être intéressé par la discipline de STIAM? Quel conseil lui donneriez-vous? Katia, vous pouvez peut-être répondre en premier, suivi de Sasan et Angeline. Je leur dirais de poursuivre leurs intérêts et de faire ce qu'ils aiment. Il faut aimer ce qu'on fait parce qu'on le fera presque tous les jours et on devrait se réveiller motivé d'aller travailler. Il n'y a pas beaucoup de filles dans les programmes de STIAM et je les encourage vivement à ne pas être effrayées ou intimidées par cette discipline. Je suis tout à fait d'accord avec Mathieu. Katia. J'ai deux conseils principaux. Le premier, c'est que la beauté des c'est qu'il y en a pour tous les goûts. Je serai la première à dire que je suis nulle en physique. Je n'ai jamais été bonne dans ce domaine, mais j'adore la biologie et l'informatique. Mon conseil est donc de trouver sa passion, de trouver quelque chose qui vous gardera debout jusqu'à 3 heures du matin pour étudier et de construire votre carrière à partir de cela. Mon deuxième conseil est que si vous n'êtes pas bon dans quelque chose en ce moment, cela ne veut pas dire que vous ne serez pas génial dans les années à venir, alors continuez à travailler dessus. Donc, les STIAM, ce n'est pas juste ce qu'on apprend à l'école, un peu comme ce que Sassine a raconté. Donc, c'est un monde, tout un monde de design, de création et, et d'idées nouvelles. Donc, Je ne pense exemple, pas qu'il faille être bon et exceller sur, dans euh, tous les domaines de STIAM, euh, les... surtout si vous avez oui. du mal, par exemple, à suivre oui. un oui. cours de oui. science oui. à l'école. Oui. C'est tout à fait normal, car le seul trait qui unit tous les ingénieurs et les scientifiques est la curiosité. Donc, si vous êtes curieux, je crois que vous pouvez exceller dans un domaine de STIAM. Maintenant, pour trouver des occasions enrichissantes de renforcer votre confiance en vous dès votre plus jeune âge, je vous recommande de trouver des activités et des programmes parascolaires pour en apprendre davantage sur le STIAM en dehors de la salle de classe, afin de voir s'il y a une place pour vous. Ce sont de très bons conseils. En passant Angeline, j'ai entendu dire que tu étais mentor pour un groupe de jeunes filles qui participent à un programme de codage informatique. Peux-tu nous en dire un peu plus sur le programme et nous expliquer comment et pourquoi tu y as participé? Ah oui! Le programme s'appelle donc Technovation. Il s'agit d'un concours mondial de codage et d'entrepreneuriat pour les filles, où vous devez créer une application mobile pour résoudre un problème dans votre collectivité. J'ai donc participé pour la première fois l'année dernière à la création de l'application dont j'ai parlé plus tôt, Planet, ce qui m'a permis de présenter l'idée aux juges et de travailler à la construction du prototype. Cette expérience a été très enrichissante pour moi. J'ai donc décidé de participer au programme une fois de plus cette année, mais plutôt en tant que mentor, afin de pouvoir aider les jeunes filles à avoir l'impact que j'ai eu grâce au programme et d'encourager plus de filles à poursuivre la programmation ou d'autres domaines de STEAM. J'ai donc encadré une équipe de filles de la 7e à la 9e année dans la création de leur projet qui a débuté en janvier en personne à l'Université d'Ottawa et qui a ensuite continué de manière virtuelle en raison de la pandémie de COVID-19. Ce fut donc une occasion très enrichissante et j'ai été très heureuse de pouvoir aider des personnes à traverser la crise de la COVID-19. Je trouve incroyable que tu aies non seulement participé à ce programme en tant que participante, mais que tu y sois retournée pour encadrer d'autres filles. Je pense que c'est incroyablement important, en particulier du point de vue d'une jeune fille dans le domaine des sciences, que nous ayons des modèles à suivre. Je pense que c'est tout à fait fantastique que tu aies fait cela pour ta collectivité. Je voudrais donc maintenant donner la parole à notre public et aux partenaires du programme STIAM pour leur permettre de poser quelques questions. Commençons avec Danica Gouzny, vice-présidente de la Direction des subventions de recherche et bourse du CRSNG.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 En remportant ce prix, vous devenez tous des ambassadeurs auprès d'autres jeunes Canadiens et des modèles pour la prochaine génération de scientifiques et d'ingénieurs, ainsi que pour le type de sujet qu'ils vont explorer. J'aimerais donc demander ceci à chacun d'entre vous. Si vous pouviez dire une seule chose aux jeunes Canadiens qui leur expliquerait l'importance d'étudier la discipline de STIAM, que leur diriez-vous? Et maintenant en français. En tant que lauréate du prix Horizons Bonjour, je suis désolée. Je crois que nous n'avons pas entendu le dernier bout. Vraiment désolée. La dernière partie en français. Avez-vous entendu la question en anglais? Nous avons entendu l'anglais. Maintenant, encore une fois, en français avec le sound. OK, bon. Euh, en tant que lauréat de prix Horizon STEM, vous jouerez le rôle d'ambassadeur après d'autres jeunes Canadiens et serez une source d'inspiration pour la prochaine génération de scientifiques et d'ingénieurs laissant entrevoir, entrevoir ce que seront le sujet d'études de demain. J'aimerais donc que chacun d'entre vous s'adresse aux jeunes Canadiens et qu'ils leur donnent une raison pour laquelle il est important d'étudier dans le domaine des STEM. C'est mieux? Oui, ça va. Yeah. Merci beaucoup pour cette question. C'est un sujet vraiment important. Commençons donc par Nicolas. Certains de mes conseils les plus judicieux m'ont été donnés par ma grand-mère qui m'a appris que quoi qu'il arrive dans la vie, il est impossible de savoir ce qu'on est capable de faire sans avoir essayé. Et je sais que si quelque chose vous passionne, à tous les jeunes Canadiens, si quelque chose vous inspire à participer, essayez-le parce que vous pourriez être surpris. Certaines des plus grandes découvertes proviennent de l'inattendu et vous pourriez inspirer la future génération de scientifiques canadiens. C'est un excellent conseil. Angélie, et toi? Je pense que les STM sont souvent mal compris, car il s'agit d'un sujet abstrait et ringard que seules certaines personnes abordent, mais en réalité, j'aimerais essayer de dissiper cette idée fausse. Par exemple, en dixième année, j'ai fondé Tech Explorer, où j'ai utilisé la discipline de STEAM et j'ai puisé dans cette boîte à outils pour pouvoir résoudre un problème qui m'était cher, à savoir rendre l'éducation efficace, accessible à de nombreux étudiants. Ce que j'essaie de dire, c'est que les disciplines de STEAM sont en réalité une boîte à outils que tout le monde peut utiliser pour résoudre des problèmes qui leur sont chers. C'est pourquoi je pense qu'il est important que vous rendiez cette boîte à outils accessible aux jeunes, car on ne sait jamais quand on pourra l'utiliser. Je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'il y a tellement d'occasions où vous pouvez appliquer les domaines de STIAM et vous ne saviez même pas que vous deviez ou que vous pouviez le faire. Et toi, Katia, quel conseil donnerais-tu ou quelle importance accordes-tu à l'étude des disciplines de STIAM? L'importance de l'étude des disciplines de STIAM tient au fait qu'elles permettent de développer diverses compétences et encouragent la créativité. Elles contribuent également à une meilleure compréhension du monde qui nous entoure. Je ne pourrais pas être plus d'accord. Ça sonne. et toi? Je pense que la science et la technologie, ainsi que tous les domaines du programme de SIAM, ont le potentiel de résoudre certains des plus grands problèmes du monde, à bien des égards. C'est ce qui a fait avancer l'humanité et nous a permis d'améliorer notre situation actuelle. C'est ce qui va nous aider à résoudre les problèmes liés au changement climatique et à guérir des maladies. Il sera possible de révolutionner notre façon de vivre, donc c'est vraiment important. Je suis d'accord. Et enfin, Angéline, pour poursuivre sur les propos d'Angeli et de Sassan, nous, les jeunes, héritons d'un monde rempli de problèmes, de la faim à la maladie jusqu'au changement climatique, et il est du devoir de notre génération de faire du monde un meilleur endroit. Les disciplines de STIAM sont un moyen incroyable de le faire. Les scientifiques et les ingénieurs sont constamment à la recherche de nouvelles solutions innovantes pour résoudre ces problèmes mondiaux ou trouver des moyens de les appliquer pour aider les autres. Je pense donc qu'il est très important que les jeunes étudie la discipline de STIAM pour contribuer à ce changement positif. Alors, je vais ajouter quelques mots en français pour ajouter ce que j'ai dit, puisque la question était posée en deux langues. Donc, on est en train de… on hérite un monde avec plein de problèmes et les STIAM sont une très bonne façon de résoudre ces problèmes. Merci. Notre deuxième question est posée par Lauren Ben, directrice générale de Lockheed Martin Canada.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 Je me demande donc si vous pourriez recommander une ressource, peut-être un livre, un balado, une émission de télévision, à d'autres étudiants intéressés par les domaines de STIAM, qui pourraient les inspirer à se diriger vers l'avenir de STIAM. C'est une merveilleuse question. Je pense que personnellement, je recommanderais de consulter les ressources gratuites sur YouTube, simplement parce qu'elles sont facilement accessibles par tout le monde. Pour cette question, nous allons demander à Katia, Nicolas et ensuite Angélie de répondre dans l'ordre, donc Katia, c'est à toi. Je recommanderais la Maison d'édition parce qu'elle vend des livres très éducatifs qui se rapportent à de nombreux domaines de STEAM qui explorent différents aspects de notre monde. C'est une excellente suggestion. Nicolas, qu'en penses-tu? En grandissant, j'ai toujours été émerveillé par la nature, surtout par sa simplicité j'ai toujours aimé regarder l'émission The Nature of Things, que je conseille vivement à de nombreux étudiants et à de nombreuses personnes qui s'intéressent à la nature. Comme l'a dit un jour Léonard da Vinci, la simplicité est la sophistication suprême. Et vous pouvez certainement trouver cela dans The Nature of Things. C'est une excellente suggestion. Je vais devoir y jeter un coup d'œil. Et enfin, Angélie, que nous conseilles-tu? Pour répondre à cette question, je voudrais d'abord parler d'un problème que je constate dans le système éducatif. On nous dit souvent d'apprendre quelque chose parce que nous sommes censés l'apprendre. Et vous savez, en tant qu'étudiante, ayant travaillé avec des étudiants et ayant enseigné à des étudiants, je me suis rendu compte que ce n'est pas efficace parce que lorsque vous dites à quelqu'un qu'il doit apprendre les disciplines de STIAM parce que c'est bon, cela ne favorise pas vraiment la créativité ou la résolution de problèmes au niveau où nous avons besoin pour faire avancer le monde. Ainsi, dans cet esprit, plutôt que de recommander une simple ressource en SIAM, j'aimerais recommander aux étudiants de lire des livres, de chercher des ressources qui éveillent leur curiosité et les incitent à poser des questions. Donc, pour ma part, un livre qui m'a vraiment fait poser beaucoup de questions était en enfin fait un livre d'histoire appelé « Sapiens ». Il donne un très bon aperçu de l'évolution de l'être humain et il m'a fait réfléchir de manière critique sur la façon dont nous avons fait les choses par le passé, sur comment la technologie a évolué et comment je peux peut-être faire quelque chose pour améliorer les petites choses pour les gens. C'est incroyable. J'aurai beaucoup de nouvelles choses à découvrir après ça. Nous avons donc maintenant une question de Mal Carroll, directeur, Recherche et développement Syncrude Canada Limited. Bonjour. Wow! Je suis absolument ravie de participer à cet événement aujourd'hui et je vous félicite pour vos prix. Je suis ébloui de voir tout ce que vous avez accompli au cours des derniers mois, en tirant profit de votre temps à la maison. Ma question est importante et sera certainement un domaine d'intérêt lorsque nous sortirons de la pandémie par rapport à la réévaluation de nos priorités en tant que société. Pour Syncrude, bien sûr, nous produisons du pétrole à partir des sables bitumineux et nous nous efforçons certainement de le faire de la manière la plus durable possible. Donc, les produits… voici ma question. Les produits dérivés du pétrole brut, du gaz naturel et d'autres ressources naturelles font partie intégrante de notre vie à bien des égards. Ils sont intégrés dans tout ce que nous faisons et utilisons, des transports aux combustible de chauffage, en passant par les vestes imperméables et les téléphones intelligents. Dans ce contexte, et compte tenu du désir actuel de la société de parvenir à une plus grande durabilité environnementale, Comment concilier la demande de la société pour les choses qui permettent une qualité de vie agréable avec les objectifs environnementaux? C'est une question importante à laquelle il n'est pas facile de répondre. Alors, allons-y avec Angéline pour commencer. Je pense qu'être respectueux de l'environnement ne signifie pas que notre qualité de vie soit moins bonne. Au contraire, nous pouvons améliorer notre qualité de vie en adoptant un mode de vie plus durable. Aujourd'hui, je vais donc parler des trois R, réduire, réutiliser et recycler. Même si vous en avez probablement déjà entendu parler un million de fois, nous espérons que cela vous incitera à effectuer un petit changement dans votre vie. Donc, tout d'abord réduire, selon les sages paroles de la grande prêtresse du rangement Marie Kondo. Si cela ne suscite pas la joie, ne l'achetez pas ne le gardez pas. En réduisant notre consommation de cette manière, nous pouvons aider l'environnement, mais aussi mener une vie plus organisée et sans stress. Ensuite, nous avons la réutilisation, qui est en fait ma préférée des trois. Trouver des moyens créatifs de réutiliser de vieux matériaux et articles est un excellent moyen d'avoir un impact positif sur l'environnement, tout en utilisant un aspect de STIAM. Par exemple, j'ai transformé beaucoup de mes vieux vêtements en nouvelles pièces plus tendances à l'aide de la couture, et j'ai également remplacé et réparé différentes pièces de mon téléphone cellulaire, comme le microphone, le haut-parleur, la batterie et l'écran lorsque je l'ai cassé en essayant de réparer la batterie. Mais ne parlons pas de cela. C'était une expérience de STEAM très enrichissante, au cours de laquelle j'ai appris comment mon téléphone cellulaire était fabriqué. Finalement, le recyclage. Je crois qu'en tant que société, en tant que Canadiens, nous pouvons tous améliorer nos techniques de recyclage en veillant à ce que toutes les matières recyclables soient effectivement recyclées et éliminées correctement. Voilà de très bonnes suggestions. Nicolas, quelle est ton opinion à ce sujet? Je pense que la chose la plus importante dont il faut tenir compte lorsqu'il s'agit de trouver un équilibre entre la durabilité environnementale et l'utilisation de produits quotidiens dérivés du pétrole brut, par exemple, c'est simplement de faire attention à la quantité que nous utilisons. Pendant des siècles, la nature a été influencée d'une manière ou d'une autre par l'homme, mais le problème actuel est que la société a la capacité de détruire cet équilibre. Cela nous ramène aux règles que nous avons apprises quand nous étions enfants et, comme l'a dit Angéline, réduire, réutiliser et recycler. Si nous utilisons moins de produits dérivés du pétrole, si nous réutilisons les fournitures de tous les jours, comme les contenants en plastique, et si nous recyclons les substances organiques et inorganiques dans des installations locales, l'impact sur l'environnement sera certainement moins néfaste. Merci. Et maintenant, on a une question de Roberta Jameson, présidente directrice générale d'Inspire.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 Nous comprenons les défis que vous avez tous relevés et que vous surmontez chaque jour. Alors bravo! Votre leadership enrichira grandement le Canada. J'aimerais donc savoir comment chacun d'entre vous compte utiliser les fonds qui accompagnent le prix, car il s'agit de contributions très importantes. Comment ces fonds vous aideront à atteindre vos objectifs en matière d'éducation? Peut-être que Nicolas pourrait répondre en premier, puis Angéline. Les bourses remises dans le cadre des prix Horizon STIAM augmenteront considérablement les avantages d'aller à l'université. Non seulement cela m'épargnera le stress de devoir équilibrer ma vie universitaire avec l'apprentissage des sciences que je compte poursuivre, mais cela m'aidera à avoir davantage envie de faire le métier pour lequel j'étudie et à me concentrer davantage sur mes études. Ainsi, je vais certainement apprendre autant que je peux et rapporter à ma collectivité ce que j'ai appris à l'université. Cette bourse va certainement m'aider à poursuivre sur cette voie. Merci. Pour ma part, ce prix va vraiment éliminer la pression financière et le stress, ce qui me permettra de me concentrer sur l'apprentissage, comme l'a dit Nicolas, trouver de nouvelles possibilités d'apprentissage et aussi des possibilités d'être une ambassadrice en STEAM pour les jeunes. Je pense en particulier à l'été prochain, car je compte travailler à Triumph, un centre d'accélération des particules à Vancouver, pour poursuivre mon apprentissage en physique et en ingénierie, et grâce à cette bourse, je pourrai atteindre cet objectif. Wow! Et vous, Sausan, comment cette bourse vous aidera-t-elle? Ce prix est un rêve devenu réalité. Je vais pouvoir me concentrer sur mes études et mes recherches, et plus important encore, je pourrai réaliser mon plein potentiel. Je suis donc vraiment très reconnaissante de cette occasion. Et toi, Katia? Ces fonds m'aideront à me concentrer sur mes études et mon engagement dans ma collectivité, comme avec l'organisme « I love First People » et « Wise ». Et toi, Angélie, peux-tu nous dire comment ce prix t'aidera à atteindre tes objectifs éducatifs? Je suis super contente à l'idée d'étudier en informatique et en commerce à l'université. Cette bourse m'aidera à le faire et à me concentrer entièrement sur mes études et mes activités parascolaires, quel que soit le travail que je fais, sans me préoccuper de ce fardeau financier. Je suis vraiment reconnaissante d'avoir cette incroyable occasion. Et la dernière question est de Jessie Kennedy, administratrice au sein du conseil d'administration de la Fondation Ingenium. Comme tous nos autres partenaires, je tiens à vous féliciter pour avoir remporté un prix Horizon STIAM 2020. C'est merveilleux de voir les lauréats des prix de l'année dernière se joindre à nous aujourd'hui. C'est incroyable d'apprendre tout ce que vous avez accompli jusqu'à présent. Comme le projet ZYME sur lequel Sasan a travaillé, qui convertit les déchets alimentaires en un plastique biodégradable, il s'aligne sur certains des programmes du Musée de l'agriculture et de l'alimentation qui se concentrent sur la réduction des déchets alimentaires des consommateurs et sur des projets d'économie circulaire visant à utiliser les déchets agricoles pour d'autres quelles innovations prévoyez-vous dans les prochaines années dans ce domaine? Excellente question. Je pense que nous sommes à la frontière de quelque chose de vraiment important et je pense que dans les 10 ou 15 prochaines années, nous allons voir des innovations dans presque toutes les industries. Dans l'industrie de la production alimentaire, par exemple, je pense que nous assisterons à l'augmentation de la viande produite en laboratoire, qui est une solution pour réduire l'énorme quantité de méthane produite actuellement par l'industrie de la viande. Je crois également que nous serons témoins de choses comme l'impression en 3D de nos propres repas. Dans le monde de la santé, je pense que nous allons voir beaucoup d'innovations dans la science du vieillissement et de la longévité, ainsi que de l'augmentation de la durée de vie de l'être humain. Je crois aussi que nous verrons des choses comme l'impression en 3D des organes et d'autres innovations de ce genre. Et dans le monde de l'espace, je suis très enthousiaste à ce sujet. Je pense que nous allons assister à la commercialisation des vols Spatiaux. Je sais que Bezos possède une entreprise qui y travaille, Elon Musk se penche également sur les vols spatiaux grand public, et j'espère vraiment que nous commencerons à voir des gens exploiter les ressources spatiales, de sorte que des choses comme l'exploitation minière des astéroïdes seront certainement à l'avant-garde. Je pense donc que les 10 ou 15 prochaines années vont être très excitantes et qu'il y aura beaucoup d'innovation. Merci à tous les partenaires pour vos questions. Mais avant de terminer cette conversation, pouvez-vous nous faire part brièvement de vos projets pour l'avenir?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 Cela semble super. J'étudie présentement en pharmacologie à l'UBC, alors je comprends l'intérêt d'étudier la médecine et comment cela peut aider tant de vie. Et toi, Angélie?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 Félicitations pour vos projets qui semblent incroyables. Et enfin, Nicolas, quels sont tes projets pour l'année prochaine et l'avenir? À l'université, j'ai l'intention d'obtenir un diplôme en sciences de l'environnement. J'ai toujours été passionné par la nature.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 Nous vous souhaitons le meilleur pour l'avenir, que ce soit dans ces carrières que vous venez de mentionner ou dans toute autre voie que vous déciderez de suivre. Pour ma part, j'étudie actuellement en génie biomédical à l'Université d'Ottawa et j'ai pour objectif de continuer au cycle supérieur pour éventuellement faire de la recherche. Malheureusement, c'est tout le temps dont nous disposons. Ce fut un réel plaisir de vous rencontrer par l'intermédiaire de Zoom. Ce fut une conversation vraiment amusante et inspirante. Ella, c'est un plaisir d'animer cette table ronde avec toi cette année. Merci à ceux qui nous ont rejoints également via Internet. Merci également à Ingenium CRSNG d'avoir organisé cette fabuleuse célébration virtuelle. Félicitations encore. Félicitations encore une fois à tous les gagnants. Christina, je te passe la parole pour le mot de la fin. Merci Thomas et Ella. quel groupe incroyable de gagnants. Je suis toujours étonnée par tout ce que les gens de votre âge ont fait. Je pense que c'est Lorraine qui a dit que nous sommes entre de bonnes mains pour notre avenir, sachant que vous serez nos futurs leaders. Merci à nos commanditaires pour leurs questions approfondies et à nos gagnants pour leurs pertinentes réponses. Notre organisme commanditaire rend possible l'attribution des prix Horizon STIAM Ingenium CRSNG. Nos commanditaires s'engagent à soutenir la prochaine génération d'innovateurs canadiens en Stillam, alors qu'ils créent un monde meilleur pour les générations à venir. Encore une fois, pour toutes nos félicitations aux lauréats du prix Horizon STIAM Engineering CRSNG de cette année. Ceci met fin à l'événement d'aujourd'hui. Merci de vous Merci être joints à nous. Nous espérons vous revoir l'année prochaine. Merci et bonne journée.